Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce dernier épisode du B.A.B.A. des séries. Aujourd'hui on va s'intéresser au mode de consommation de nos séries. C'est parti Sobrement, la série Philly, c'est le fait de regarder et d'apprécier des séries. Si vous souhaitez avoir un débat plus approfondi, je vous laisse aller écouter le podcast de Monsieur Serien Friends et je vous mets le lien du podcast dans la description. Ce phénomène est très récent au niveau culturel. Il y a encore quelques années, si vous disiez que vous aimiez les séries, on vous considérait soit comme une femme au foyer qui passait son temps à pied du linge en regardant les feux de l'amour, soit comme un chômeur qui regardait des séries en criant de la dette. La série n'avait alors aucune légitimité. Même au niveau médiatique, c'est assez récent que les critiques s'intéressent aux séries, même si dans un premier temps c'est surtout pour les comparer à des films de 8 heures. Bonjour et bienvenue dans Destination Série pour une émission absolument exceptionnelle, puisqu'on va parler, on va laisser parler, c'est incroyable, mais vrai, on va laisser parler des femmes, qui vont parler des femmes en quelque sorte. Mais bah, pourquoi pas Parce que déjà il y a des oui, pas. pas, pas, bah, pas Aucune légitimité pour les séries donc est plutôt considérée comme la petite sœur du cinéma. Depuis les années 2000 on commence à reconnaître la série Philly et à lui accorder ses lettres de noblesse. Les séries, contrairement aux films, ont la particularité d'être des œuvres évolutives et qui durent dans le temps. Les spectateurs ont donc le pouvoir d'influer sur le cours de leur série en cours de diffusion. Aussi pour Star Trek, c'est suite aux nombreuses lettres envoyées par les fans que la série n'a pas été annulée. C'est aussi grâce à la mobilisation des fans qui échangeaient des VHS piratés pour faire connaître la série et à partir des années 90 et l'émergence des forums, blogs et réseaux sociaux que les séries fils ont vraiment eu droit à une représentation. Plus de représentation, c'est aussi plus de pouvoir. En exprimant leur mécontentement, les sériephils ont maintenant le pouvoir de changer le cours des choses et d'empêcher l'annulation de leur série préférée. Par exemple, suite à l'annulation de Fringe par la Fox, les fans ont interpellé les sponsors de la chaîne pour leur faire entendre raison. Plus récemment, on voit apparaître des hashtags pour inciter Netflix à reprendre des séries annulées, comme il a été le cas avec Lucifer par exemple. Jusque dans les années 90, on était obligé d'attendre une semaine pour avoir le nouvel épisode de notre série. Cela influence l'écriture des épisodes, en cela qu'on va créer des cliffhangers à la fin de chaque épisode afin d'attirer le téléspectateur pour qu'il revienne la semaine d'après. Le binge-watching, ou marathon en français, c'est le fait de s'enquiller tous les épisodes d'une série à la suite sans s'arrêter. D'abord très marginal, en se passant des VHS sous le manteau, le phénomène s'est amplifié avec l'arrivée de Netflix. Avant, on bingeait des séries soit parce que ce sont d'anciennes séries que nous souhaitions rattraper, soit pour des séries récentes que nous n'avions pas pu regarder sur le moment. Netflix change la donne en poussant les spectateurs à adopter ce mode de visionnage. En effet, les saisons sortent d'un bloc le vendredi soir pour que vous ayez tout le week-end pour la regarder. Cela change aussi le mode d'écriture puisque le cliffhanger de fin d'épisode n'a plus son utilité. Le spoiler, c'est le fait de divulguer un élément de l'intrigue à quelqu'un qui ne l'a pas encore vu. C'est ce qu'on appelle aussi un coup de bâtard. Le spoiler peut concerner un épisode qui a déjà été diffusé ou au contraire un épisode qui n'est pas encore passé à la télévision. Dans ce deuxième cas, l'information peut provenir des fans qui espionnent les lieux de tournage. Parfois, cela vient directement de l'équipe de production qui laisse liker des pages de scénario ou des images. Pour certains fans hardcore, les interviews et les trailers peuvent être considérés comme des spoilers. Les producteurs adorent ce type de spoiler. En effet, cela fait parler de la série, ça crée le buzz et ça laisse le spectateur avec la bave aux lèvres. C'est pour ça que certains épisodes leak avant leur diffusion officielle. On passe à une autre catégorie de spoilers, les spoilers qui concernent des épisodes qui ont déjà été diffusés. Et c'est de plus en plus problématique avec le Pic TV. Avec une offre très importante, personne ne regarde les mêmes choses au même rythme. Surtout si vous attendez qu'elles sortent légalement en France. Alors ok, se faire spoiler, c'est vraiment pas cool. Mais le série Phil, il serait pas un petit peu hypocrite quand même en effet, le Serifil est le premier à gueuler quand il se fait spoiler sur Internet. Mais les articles révélant des informations considérées comme du spoil sont aussi les plus lus, d'où leur omniprésence sur les sites de clickbait. Nous sommes heureux que vous nos shows. Et nous sommes encore you heureux que vous them. But in this era Mais dans cette de DVR, DVD et Internet, pas tout le monde the same même And Et ça a many à beaucoup de amis family members, even co-workers, fighting over spoilers. Spoilers. Spoilers. Spoilers. Spoilers. We want to stop spoiler fights once and for all. That's why we're here to establish official spoiler etiquette. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur le BABA des séries. On se retrouve très bientôt avec un autre type de vidéo, Je vous en parle dès que j'en sais un peu plus. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.